La moitié de l'oxygène que nous respirons provient de l'océan. Depuis 2003, le voilier scientifique Tara le parcourt et l'étudie pour mieux le comprendre et le protéger. En faisant un don à la fondation Tara Expédition, vous soutenez la recherche, vitale pour notre avenir sur la planète.